Il est 5h45 sur le camp, début de la deuxième étape. Direction le petit-déjeuner. Bonjour. Pain, des croissants, yaourt, du miel. Je me suis pris des pâtes du coup. En fait, sinon, après, c'est que du pain blanc, des trucs comme ça pour les longues distances. Je pense que tu peux vite avoir faim. Et là, aujourd'hui, nouveauté, on clean tout le camp parce qu'on va changer. On va partir dans le désert maintenant. Donc tout le bivouac ici va être démonté pour être remonté dans l'endroit de ce soir. Hop, direction ce soir. J'en ai vu hier qui collaient leur gel comme ça sur le cadre. J'ai trouvé ça pas bête. Parce que moi, avec le sac à dos, je galère à aller récupérer mes barres. J'ai L'impression que ça va se balader un petit peu. Je ferai le test. Mais ça peut être une bonne solution pour récupérer ces, ces gels rapidement. Ça parle beaucoup espagnol. Hein. Je pense qu'il y a bien euh, trois quarts des gens qui parlent espagnol. Le briefing est en espagnol et un peu en anglais. Quand on est français, bon, on essaie de tout comprendre. Mais ça va, forcément, l'organisation est espagnole. Regardez le paysage comme il est magnifique. L'étape d'aujourd'hui est... est sacrément costaud. On part sur du 106 km, 1800 dénivelé positif avec une belle montée, la montée Challenge de Skoda. Ça va partir pour la deuxième étape. Let's go Essayez de se mettre dans les roues pour euh, s'économiser les de premier borne. Qu'est ce qui se passe eh, Je comprends mieux le Tour de France. Hein. Je suis à 30 km heure, je pédale plus là. Je suis même obligé, obligé de freiner, là. ça économise. commence à être poussiéreux là. Ah bah il y a un petit passage technique, on va voir ce que c'est, tout le monde descend du vélo. Ouais. Kilomètre 20, on est au premier village là. Encore 10 km de plat avant la grosse montée. Donc là je reste dans les roues, hein. j'essaie d'économiser au max. Au kilomètre 25, on va pas tarder à attaquer la montée. Je vais sortir mon petit gel. on là haut les gars, sur la colline là haut. C'est un petit peu, c'est un peu raide. À mon avis je l'ai reçu vite à pied. En fait on a pris un raccourci de la mort d'être passé par là Normalement les autres concurrents ils ont fait un détour énorme Moi j'ai suivi un gars, je le remercie oh, Checkpoint Kilomètre 30, euh, un peu avant le kilomètre 30 Maintenant on rentre dans le dur Là c'est la montée pendant 40 bornes On va faire full speed là J'espère que c'est là Hop, kilomètre 37 Checkpoint Et là ça grimpe sur la route il commence vraiment à faire chaud là Ça tape, il y a des fois des courants d'air chaud. Allez, ah, ils sont pas très loin là, faut que je fasse l'effort de remonter là-haut. Ils sont à même pas 100 mètres, ils sont à côté. Voilà. Voilà. Je passe derrière. Je viens de passer le floton. Je suis parti avec un petit groupe devant. Le paysage est magnifique, regardez. On vient de tout là-bas. Et je pense qu'on va à l'antenne là-bas. Allez, ah, pour l'instant ça va. Kilomètre 48, on a presque fait la moitié. Là, je vois les arches. Ça veut dire qu'on est au kilomètre 54. C'est le ravito, je pourrais mettre un peu de boisson ésotonique de gérer un petit peu la course fait une petite pause d'une minute là j'ai rempli mes deux bouteilles de boisson exotonique avec un peu du sucre et tout là pour tenir parce que là c'est important de manger et le soleil commence à bien taper parce que hier j'ai essayé de manger une barre en vendant du vélo ça n'a pas été simple du coup j'ai profité là que je sois arrêté là je suis là kilomètre 54 ou la moitié de la côte On prend une bonne moitié comme ça On va prendre une bonne descente et là ça rapide qu'il on est sur du 15% je pense Pendant 6 km La montée Skoda, le challenge Skoda C'est reparti Vamos pour souffrir Voilà boy Oh allez, Hey, hey. hey <rire> C'est mon pote Alexandre de, de hier qui m'a amené la moitié de l'étape Je le retrouve ici, c'est incroyable Voilà, la première côte est terminée Coucou Checkpoint. Kilomètre 68. Voilà. Oh, j'ai peur de la montée qui arrive là. Ah, lame. Oh la montée. Je sais pas si j'ai plus mal aux jambes ou au cul. Du coup je vais en profiter quand même pour vous montrer un peu le paysage. Prendre deux secondes pour contempler ça. On vient de tout là-bas. C'est quand même magnifique là où on est. Et là ça grimpe encore. 2,80 km à 10%. Ah c'est une horreur. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que ça fait mal. Dernier kilomètre de souffrance. Voilà, l'arche Skoda, le défi est terminé. Ouh. Là, c'est le meilleur moment, maintenant, maintenant ça descend tout le long. Voilà, là, la vue. Il y a un petit vent chaud là, là c'est mieux que la montée quand même. Wow. Là, t'en prends plein les yeux quand même. Allez, faut pas je rate le checkpoint en faisant cette vidéo. Tac. Voilà, 7ème bosse sur 8. Plus qu'une. Il n'y a plus de boss après aujourd'hui. Dernière montée. Je commence à voir le bout du tunnel. J'arrive à la fin de la dernière côte. Ah, les jambes en feu. Délivré. C'est parti, ça descend. Dernier checkpoint. Hop. Voilà, arrivé 110 km, 5 heures, à pic grave. Même si c'était plus roulant qu'hier, parce que je monte quasiment le même temps. Le plaisir, c'est que je viens de poser mon vélo. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça veut dire que j'ai plutôt fait une bonne étape, je pense. Sur 500 participants, il n'y a pas beaucoup de vélos là. Pierre, il est déjà arrivé, lui. Et moi, bah, je suis à côté, voilà. Maintenant, euh, récupérer ses affaires, se laver, manger et dormir. Ça va faire du bien. Je suis éclaté waouh mais pas de crampes aujourd'hui donc ça fait plaisir alors go chercher ma valise là Putain j'ai bu un fanta à l'arrivée c'est en train de me défoncer le bide j'ai limite envie de vomir là ça devient chaud là. je suis pas allé manger encore je me repose sur les, les coussins qu'il y a là. des coussins comme ça là je suis refait je suis pas bien les gars j'espère que ça va passer rapidement à faire à suivre. Un bon repas mérité. Un peu de riz, un peu de légumes, un peu de pâtes, le meilleur moment ça. Le ventre, ça commence à aller mieux. Donc ça ça fait plaisir. C'est l'avantage du cross-country marathon, c'est que tu fais tellement de bornes que tu crèves la dalle dès que tu arrives. Je suis allé à l'infirmerie parce que euh, je voulais m'enlever un petit bout de cactus en début d'étape. Je suis tombé et j'avais des petits morceaux de cactus que j'arrivais pas à enlever. Je sors de l'infirmerie, j'avais un petit bobo également au genou et mauvaise nouvelle en fait, il s'est avéré que c'était un problème de ligament croisé, distendu. Pour euh, l'instant, j'ai des anti-inflammatoires, je crois que c'est. Elle m'a pas dit ce que c'était, attends, aucune idée de ce que c'est, bref. Mais euh, il faut que j'aille, euh... elle m'a dit euh, tu veux continuer Je dis bah ouais. Ah, elle a fait une grimace j'espère que c'est pas très grave donc je vais devoir faire gaffe avec ma jambe ça m'inquiète un peu et elle m'a dit bah va voir un médecin faire des radios euh, en rentrant en france parce que ça peut être plus grave que tu penses moi j'ai jamais eu mal au genou, donc c'est bizarre Ça euh, m'inquiète un peu cette histoire on va voir affaire à suivre les gars à part tout ça je crois que j'ai oublié mon gps et euh, mes gourdes sur mon vélo voilà génial là. comme ça j'aurai plus de jambes et plus de gps ni à boire ça va être top vous savez que j'ai jamais fait plus que 100 km Et aujourd'hui j'ai fait 110 Demain 133 je crois Bref tous les jours je vais péter un record Ou péter ma jambe peut-être Mais bon le vélo a pris cher quand même aujourd'hui La terre, l'eau, là les pédales oh, Mon pote je sais même pas comment elle clipse encore quoi. Du coup c'est le moment d'utiliser le WD40 Partenaire de ma titan désert. Ils m'ont envoyé une petite brosse très stylée pour la chaîne. Et surtout, indispensable, le lubrifiant chaîne, condition sèche. Je vais aller nettoyer un petit coup. Là, il y a des carchères à côté, le faire sécher et après on va tout lubrifier. Sympa parce que tu peux nettoyer l'intérieur de la chaîne et le côté en même temps. Et avec l'autre partie, je vais enlever tous les petits grains de, de sable qu'il peut avoir sur ma cassette. Et aussi sur les galets là. Je dirais ailleurs. C'est crade. Place à l'huile. Là, je mets la dose et après, je nettoierai un peu tous les extras avec un, un chiffon tout à l'heure. Comme d'hab, hein, si vous recherchez le WD40, je vous mettrai un petit lien dans la description. Mon petit chiffon, je vais enlever tout le superflu. Voilà, je vais aussi en mettre un peu sur mes pédales automatiques parce qu'elles prennent cher avec le sable et tout sable, l'eau, ça fait pas les bons combos. Et alors demain, c'est l'épreuve marathon. Ça veut dire qu'on aura zéro assistance le soir. Il faudra donc dormir avec un duvet comme ces gens là, tu vois, un duvet un matelas faut tout accrocher sur le vélo donc, euh, je vais essayer de trouver des systèmes pour accrocher mon duvet euh, quelque part, peut-être sous le guidon justement. J'ai l'impression que les gars ils partent vraiment léger. Ça, c'est mon matelas gonflable. Ça, c'est quoi ça, Je crois que c'est un oreiller. Je sais pas si je vais le prendre, peut-être. En vrai, j'ai un gros sac à dos moi comparé aux autres, donc ça peut rentrer. Ça, c'est un petit drap. Et mon duvet, j'ai un duvet, mais laisse tomber. Je peux pas l'amener sur mon, sur mon vélo. Hein. Après, c'est qu'une nuit, mais bon, si tu dors mal, euh, je t'avoue que la récup, c'est important. Là-bas, ils nous donneront un t-shirt, une serviette. Donc, il n'y a pas ça, faut pas l'amener. Je me brosserai pas les dents, hein. prendra rien. Je vais tester ça. Je vais essayer d'accrocher ça sur le vélo. Ah ouais, la bouffe. Ah, faut que je prenne la bouffe aussi. Les barres céréales et tout, ouais. Faut pas que j'oublie ça. Au pire, j'ai un Kawe. Le manche longue et un Kawe, en vrai, je pense que ça prend moins de place que mon pull. Ça finit au scotch, directement accroché au guidon. Hein. Ça prendra moins de place, en fait. Double attache avec les rizements. En plus, en serrant fort, ça me compacte un peu le truc. Et voilà, hein pas mal. J'ai mis ma chambre à air ici aussi, comme ça elle prendra moins de place dans mon sac. Place au briefing vraiment pour comprendre ce qui va se passer sur l'étape marathon. Je vous dirai tout ça demain. Qui est-ce qui termine 37ème élite Pas beau ça